Bonjour à tous, je suis Eric Blum. Alors, à titre personnel pour me présenter, en fait, je suis papa de, de trois filles fantastiques et marié à une, à une femme extraordinaire. Voilà, ça, c'est à titre perso, c'est le, le plus important. Et le, bah, à titre professionnel, voilà, bah, ça fait euh, plus de trois décennies que je suis dans le business, plutôt dans des, des directions marketing, euh, job dans des multinationales et autres. Et maintenant, j'ai mon activité et mon, et mon entreprise. Et je suis, c'est pour ça que je suis ici, avec le, et je suis coach, finalement, de dirigeants. J'accompagne aussi des expatriés. Résumer en quelques mots tout ce que m'a apporté Lingen, c'est juste impossible. Il y a trop. Il y a trop parce qu'il y a. Euh, pff, Lingen est, est juste fantastique dans son amour, son partage, son expérience, sa capacité, et surtout à vous, à vous aider à vous, à, à se transformer. C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est un petit peu magique, c'est que j'ai fait objectivement et sans être euh, suffisant, beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, mais j'ai envie d'en faire encore plus. Et c'est encore plus que justement bah, j'ai pu travailler avec Lingen sur le coaching, sur le métier, sur la stature, sur la compréhension du métier, pour aller encore plus loin. Et j'ai envie de dire, et bien faire, voire très bien faire mon métier de coach pour maintenant, toutes les années à venir. Donc pour ça, je lui dis juste merci. C'est juste un cadeau d'avoir travaillé avec lui. Et là, ce qui me plaît, que, et c'est pour ça que j'ai commencé euh, sur, sur ma famille, c'est qu'au-delà du job, au-delà de bien faire son job, au-delà de développer son chiffre d'affaires, ce qui finalement est juste euh, basique quand on travaille, c'est surtout euh, comment on le fait. Est-ce est qu'on le fait bien Est-ce qu'on le fait en respectant euh, ses collègues Est-ce qu'on le fait en respectant ses clients en Se respectant soi. Est-ce qu'on le fait avec des bonnes valeurs Et, et, euh, et c'est là où je pense qu'on fait la différence, on le fait avec des valeurs de cœur. Et, euh, et, et moi qui ai beaucoup travaillé, euh, on rencontre pas toujours cette synthèse entre euh, la performance et le cœur. Euh, mais justement, et c'est pour ça que c'est des choses qui vous parlent, c'est intéressant de l'investiguer avec Lingen parce que vous pourrez justement l'investiguer et, et vous en servir euh, bah, pour votre développement personnel et puis vos, vos futures euh, croissances d'entreprise. Donc vraiment, en, en synthèse, j'ai qu'un mot. Je pense qu'il est assez présent euh, online et autres. Vous cliquez, vous calendlez, vous faites ce que vous voulez, vous m'appelez si vous voulez, mais vous lui parlez à ZAP. Voilà.